Avec de l'eau. L'eau, elle empêche l'éponge de l'ouvrir. S'il n'y avait pas d'eau, l'éponge de l'ouvrirait La mère, dans le fond, des enfants, étaient allés à, à, Saint -Marc, puis était allée à l'imagination Saint-Marc et elle trouvait que c'était vraiment intéressant. Fait que là, elle a amené son fils et son ami ici pour voir cette école-là. Déjà qu'on était en train de faire des ateliers de soudure, eux autres, ils ont vu ça. C'était comme logique que moi, je continuais à leur montrer à eux comment faire de la soudure. Des petits robots de Make Magazine. Toutes les étiquettes. Regardez ce qu'il y a dedans. En plus, il y a, il y a des piles à l'intérieur. Oui, ici il y a une petite pile. Ouais. Pour fabriquer ça, c'est vraiment très simple. C'est vraiment prendre des piles à ce canal sac on les remet en place. Avec le fer à souder, on vient souder les quelques petites places. Fait, là, on va l'essuyer. Ça, c'est une petite éponge mouillée. Comme Ça ça permet. Euh, que ça enlève l'étain grossier. Euh, les... Dans le fond, la chaleur. Il faut qu'elle se transmette bien, puis quand il y a de la poussière comme le noir dessus, ça empêche la chaleur de, okay, de se transmettre. Ouais. Comme ça. Et là, en mettant ça pas comme ça dessus, je ça met en place. Et on va faire encore un petit peu J'imagine que les enfants ont trouvé ça intéressant pour pouvoir repartir avec ça. Ils étaient super excités, ils l'ont même gardé, ils n'ont pas mis la batterie dedans pour qu'il y ait encore d'énergie. Pourquoi demain, quand ils vont aller à l'école, Juste leur montrer qu'ils l'ont fait. L'idée principale, pourquoi les enfants sont venus aujourd'hui, c'était vraiment pour un projet d'école qu'ils avaient à faire. Leur projet, c'était de fabriquer un bol pour chat, pour ne pas que la nourriture se répandre partout autour du bol. Ça fait qu'il voudraient faire un bol avec un petit couvercle pour que le chat puisse rentrer sa tête dedans puis manger directement sans qu'il y en ait qui ressortent partout. Mais n'y avait pas les outils, dans le fond, pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. En venant ici, on va leur offrir de l'aide, puis on va leur montrer plein de petits trucs auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. On va leur apprendre à modéliser en trois dimensions, comment passer de l'ordinateur à l'imprimante 3D avec un, un prototype réel qu'ils vont pouvoir utiliser comme ça. Ah, oui, ça